Moi aussi, ah bah, moi, euh, dernière fois, j'ai joué à Tower, ça remonte à. Euh... Moi, c'était ah. peut-être avec toi. Hein. Ah, avant, on avait. Ah bah, Salut, ouais. on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bonjour à tous, c'est horreur. C'est pas fou, hein. <rire> non, mais pour une fois que tu dis un truc plutôt vrai. Je du, coup, là, l l ouais. du coup, on a pas été c'est ça. Du coup, c'est du pp 1.8, c'est ça. Ah, mais là ils sont déjà là-haut. Où... Bonjour. Y'a des monde dans la base ou pas Non, non. Redstone. Ça arrive, t'inquiète. Tu l'as peut-être oublié celle-ci. Non, je voulais pas prendre le truc parce que je voulais pousser en fait. Je voulais pas de fight. Ah, ok. <rire> Pris les... Moi j'ai pris l'âge du milieu, hein. toujours pratique pour accéder aux ennemis. je pas fini le bridge parce qu'il y a un mec qui m'a tapé dessus. pas, pas pris leader, derrière, ouais, des Ah oui, tu gagnes tu tu 4, 4, 4 niveaux quand tu tues ah oui, euh, un mec. 4 niveaux par personne que, je... que je tue ça. et le lapis il est au milieu. Ça t'est courant maintenant. Oh, j'ai réacté non. Quoi Je mets plus de coûts. Euh non je crois qu'au début t'as raté un coup. Ah au début j'ai lagué. Possible. Tu vas quand même. Moi je t'ai vu faire un espèce de petit TP. Ouais. Ah mais du coup c'est la régène 1.8 aussi. Ah ah ah oui. Du oui. Du ah on ah régène... oh, ah oh, pas du tout. Coup. Bah non. ah plaisir. Bah non, Je vois bon en fait, hein. je sais pas si tu savais mais ça se voit à travers le verre. Du coup je t'avais pas beaucoup là, mais la flèche est quand même passée. Lag. Tu fais quoi Hydro en fait tu, tu balades Je me balade. Pourquoi il faut faire des trucs Ah, on ouais, a ça a commencé Non, oh. il marque pas. Hein J'ai oublié ce détail. Ah, le mec est il très Ça, C'est vrai que ça c'est que quelqu'un qui Je ne sais pas si c'est faisable de mettre une plage d'ici. Ouais c'est faisable. Mais c'est chaud. Mon arc, -ar est... Mon arc est pas prêt de péter, je te bien comme ça. Ouais je suis tranquille dans le T'as ouais. eu du beau hein. T'as eu du pot. t'étais Pas né. Bah, fou. Ah, petit coup de pas okay. je pas Ça, ouais, j'ai hein. bien vu ça. <rire> si tu bougeais pas, t'étais sur un coffre. Je vais essayer tirer partout sur toi. C'est quoi la situation, Horreur Euh, bien mais ce que j'ai fait, les toi. Il nul Pourquoi tu as tout vu d'arriver Tu faisais la base ou... tu la base. Palace, ou... Je faisais la base. Tu faisais un palace, tout à, okay. à fait. Oh, il y a deux mètres chez nous, euh... Bienvenue! Ouais, je me fais des Allez, pas par heure. il a fait beaucoup de vie. Bon va faire, hein! Ils savent défendre les deux Ouais, pas. je vois ça. Bah, ouais, j'ai déjà joué à euh, lui aussi, hein. Manifestant, je savais pas ça en l'occurrence, mais. Ah merde! J'ai <rire> géré un, hein. N'hésite pas à back si tu as besoin. Ouais, j'ai peut-être pas beaucoup de PV, hein. Ok, il est en train de passer. Il est passé. Tous les trucs sont bons pour mettre un marque, un point. Oh, c'est chiant les lagué par contre. Ça, c'est sûr, c'est chiant. Ah, oui, t'étais bien quand même niveau stuff, toi. Je juste un arc, quoi. Hein. Un arc et une épée, hein. Ouais, c'est bien ça. Il a des oh, apples. des là qu'il faut tomber! Oh putain! Ou alors c'était Hydro, hein, je sais pas, mais il y avait des Golden Apple là, ils Ah, alors je sais pas prendre C'est moi qui avais perdu des Golden Apple. Ah, ok. Et encore dans le vocal, euh, Narva? Ouais. Là oui D'accord. Tu croyais pouvoir passer un ça? Hein oui Ah, il se cache derrière du verre. Oh, il y a. les techniques que j'utilise. Hein. Alors ça c'est pas une technique, mettre un bloc devant toi quoi en fait. Je sais que t'es là hein. Enfin y a des particules que hein, tu sais. Heureusement ton frère est nul à l'arc. <rire> tu sais que c'est une flèche qui fait les particules <rire> Non je savais pas en <rire> Oh what Ah ouais oh, CG pas juste des flèches normales. Non je t'aurais jamais touché à toi. Laisse-moi passer devant, sinon noir hein Ah mince, j'ai pas vu. Me passe. Ça fait super on va mal On faut le faire. Il faut le Il faut le faire. Alors besoin de. faire. Il faut le peux pas Oh non, le coup de lag, oh, c'est ça. Ah putain... Il en reste un... Ouais, Et... Je suis... Et... quoi okay, mais quand tu meurs, t'as juste avant de mourir, je crois que t'as un petit coup de lag. J'ai l'impression à chaque fois ça me fait ça. C'est un peu bas comme une pute, on peut dire. Ah, ah bon. GG. <rire> <rire> Il est dans la base ou pas Narva est meilleur que moi au PVB <rire> euh, Ouais... Non je suis pas dans la base, c'est faux Touche Ouais ok J'avoue que tu m'attarde très légèrement Tu m'as fait trop mal en fait avec ton coup T'as beau m'avoir mis qu'une flèche ça fait trop mal Non, on peut pas réger. En fait, on peut pas régénérer du tout... presque, avec les codes à l'apple... Oh non, non j'ai ouvert Putain, qu'est-ce que c'est il Ils t'ont tué dans leur base De quoi Ils t'ont tué dans leur base Ils sont pas au port de toucher nous Ils sont plus de la base hein. c'est ce que vous croyez Je t'ai vu hein ce Ouais oh, celle-là tellement Oh non tu peux pas toucher cette triste hein. J'ai mis un 6 coeurs, de la force parce que je venais de pop. Je viens de réaliser. C'était pas volontaire, mais vu que je venais de pop, j'avais de la un arc pour 2 dans le coffre derrière si tu veux. Poids, en fait, faut surtout faire gaffe. Dès qu'il y a sur... que quelqu'un qui pop, en fait, tu te fais déboîter si tu touches. Si étais de le touches. C'est l'ordre de spawn kill, j'imagine Ouais, ouais, et, du coup, je l'ai fais fait super, super. super ouais. Et c'est vrai que vu comme ça, fait de l'abus. avait toute sa vie, je l'ai mis deux coups, ça l'a tué. Attention, tu savais combien de faire sais toujours pas, hein. ils en, en ont pas beaucoup. Hein. Juste à chaque fois, c'est nous qui leur passons le stuff. Bon, on leur rend le stuff, ils nous ont volé Allez. Moi, je connais pas les strats de ce jeu. Ah hein. mais c'est des pros en face, en fait, ils ont fait ça toute leur vie. Hein. Mmh. Ouais, Pourquoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Mais mmh. Mais... J faut croire que ouais, on n'oublie se pas. c'est prendre la potion d'abusivité que j'ai récupérée sur vous et elle marquer un point. Ouais, ça a été efficace. Okay, C'est ça l'arc? Oh, je suis vraiment trop nul à l'arc, hein. incroyable. Ça ne marche pas trop tout ça, là. Hein. Ou wow, t'as oui. un punch ou quoi? C'est ouais. juste un arc normal? Ok ok. Tu m'as fait faire 3 de en un truc comme ça. Ah, j'ai pas eu l'XP la honte. Ça arrive quand tu fais pas beaucoup de dégâts aux joueurs. Je sais pas si c'est volontaire de leur part, mais. J'adore les lags au pire moment. Hein. Ça lag dans tous les temps en temps, je sais pas pourquoi. Ouais. Oh non! Tu m'as mis une flèche, tu m'as tué, je t'en ai mis six je pas tué. Bah ouais, je suis en train de faire. Hein. Ouais, ouais, surtout, je suis du côté du quoi. Tu m'as fait un cœur et avec ta flèche. Mais tu m'as quand même moins. Ouais, ah, c'est ah. ah, dur. Tu mal mmh. Je pense qu'il a mmh. peut-être un power. Je vais faire un P2 Tu fais one shot quoi T'avais de la vie quand même pas possible que je one shot complètement Euh... T'es pas à full oh vie et... Et wow, wow, wow, wow. Il, il est dans pas... la base ou pas Un P2. Hein. Non non Il est en face base ou Il a dans la pas Tu veux... J'ai euh, épée et, et pioche te... ah, donc... Non t'inquiète L'horreur Faut aller ah, rush avec toi mais ce serait vraiment garrant oui, D'accord il est dans la base ou pas vois, tu vois, tu ouais. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais t'inquiète. Reste plus de vie Ouais bah là. Mmh. Ça fait mal quoi. <rire> bon ça j'ai rien sur moi. De je tu peux dessus. pas dire on y va l'arc Il a pas une juste ton arc, là. Hein. Peine, arc -là, par contre, c'est pas possible. Bah oui hein, plus début. Hein. Ouais ouais c'est ça hein. J'ai pas pris un coup de punch de l'arc de Dark, c'est curieux. Ah bah, même deux, ouais, je crois. Mais du coup, à chaque fois, il me tue parce tu que tu m'as mis des coups d'arc, mais j il y avait 20 punch dessus, c'est curieux. Ouais. Bah, si tu as du fer, fais-toi plaisir. Hein, normalement, euh, ouais, mais t'inquiète. Le truc, c'est qu'à chaque fois, que tu me one-shot, c'est de l'abus. T'as un mec en dessous de toi, fais gaffe. Hein. Ouais attends, j'eskive les flèches là. je là J'eskive plus, oh Dommage, Dommage. <rire> Après un joli rattrapage mais j'étais à lui donc il a pas eu beaucoup de chat ouais, Ça fait mal P2 sur full faire, fer, hein Franchement tu me fais un coeur ou un mi coeur ça dépend. pas Non, c'est vrai Aaaah ah Mais t'as un P4 Non j'ai un P2 D'accord, toi tu m'as bah, fait... Cœur, quoi. Tu coeurs mis deux flèches... Quatre et demi de Mais t'as pas comme chat bien bah, je, je suis full faire. Bah.. Mec, <rire> comment est-ce possible J'ai vraiment un P2 hein. Là t'as pris ah combien non, tu as fait cœurs, là. là tu m'as fait 2 coeurs. Bah tout à l'heure c'était un coup plus chargé, je comprends pas. Ah bah c'est un vrai... <rire> Et bug peut-être. Ah là oui, tu m'as fait 3 coeurs là. Ce qui est bien c'est que, que j'ai pas, des... pas des.. des.. des, euh... <rire> des pommes d'or sur euh, je sais pas lequel de vous, donc je suis tranquille. J'ai pas vraiment des pommes d'or moi, hein. pas une seule. C'est incroyable! Tu m'as fait que deux cœurs, mais tu m'as one shot parce que tu m'as fait tourner le vide. Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait un punch. Ouais, je comprends, je comprends. T'as vraiment fait un punch? Bah oui, bah oui, c'est. un Tu racontes des cracks. Non, non, enfin, si c'est pas un punch, c'est incroyable le punch qu'il me met. C'est comme un petit super loin. tous les escaliers. Tire pas sur le cheval? Je tire pas sur le cheval? Non, pas toi. Arrête ah, de tirer sur le cheval T'as un, un mec a un demi-cœur en dessous Il euh. a tué le cheval euh, Comment t'as Comment as, tu ah, as tué oh, Il une... est sur toi Quasiment Tu casses les blocs, je peux lui tirer une flèche et le tuer. Oh non Hé hey, D'argent, j'attendais qu'il lui tire là-dessus. Il m'a fait tomber Il m'a creusé en dessous de moi. Non Il y était tellement rien euh, Il me fait deux cœurs, j'avoue. Bah, je sais bien, je voyais ta vie, et je sais rien qui te c'était rien. Oh, mais non! Ah, j'ai pas vu lui par contre! Merde! Euh, bad news, ils ont un punch. <rire> et le milieu aussi au passage. Mais... Y'a a Arva en bas. Ouais, t'inquiète, je le vois. Arrête là! J'ai mis une seule flèche, mais. Puissance 2 frappe, nickel! Pas moi. C'est vrai que c'était une blague le punch non. non, non, non mais par parce tu mettait Faut pas jouer à 1 contre 2 ça devient dur là Ah oui d'accord <rire> Attends mais en flèche je parle. le parler mais Arrête de me tirer dessus Et y'a l'eau moi c'est dessus C'est moi <rire> trop mal dans l'arc hein Bon bah je vais jouer à l'arc hein C'était de la bulle, j'ai eu un coup de... Oh non Cette flèche La première flèche que tu m'as mis c'était incroyable. J'étais un demi-coeur En vrai elle était bonne ta flèche dark mais... C'est incroyable à quel point. je chaque fois j'ai des cubes là, ça avant de partir. Il y a un trou dans le chemin de l'autre côté. Ah t'es même ça Nice. Viens t'as un mec en haut là. Touché. Je vais appeler des deux fronts, c'est compliqué de détenir. Bah, du ouais, coup, je vais revenir bientôt. Ah c'est ouf. Il saute et du coup je peux pas du tout le toucher, moi j'avais juste un bout de sa tête. Mercato, c'est que je veux dire. Ouais ouais ouais, c'est ça que je voulais dire. Oh, alors, moi je pense que. Euh, Dorian il est à sa base en train de nous puncher à l'infini. De Et c'est un P1 ça bah, C'est même pas un enchantement ce que t'as Dark. Bah, si. Si, c'est un P2, ouais. Bah, oui. C'est dans la base horreur. Non, non qu'est-ce qu qu'a fait Si, si, y en a un oui, qui est je, en train je, de je, monter. 2-2-2-2-2 Un, moment, un, un, cas, un mal, très mal. Je vais aller de l'autre côté. Est plus, hein. hey. oh. On est autour de nous. Non oh putain t'es pas tombé. Non oh mais oui. pas bien, tu vas es... quand même tuer. J'étais allé par un en ferme ça t'a pas suivi. T'étais où à euh, l'heure Tous les deux milieux. Milieux milieux milieux. Ah, ils sont en train d'arriver. Oh, bah non, hein. je suis un cœur donc non. Moins un. Je sais pas où il est Dark, je le vois plus. Ah il est au centre, ça va. Mmh. Board de mission, board de mission. <rire> J'ai pas de flèche, Les flèches de vide. Ah oui, ça peut être utile. Ouais. Mmh. Les flèches, ça peut être utile. Ouais. Bonne idée. Je crois qu'il y a un arbre sur qui nous fonce dessus. Il y a un arbre. Qui... Que... Le problème, c'est qu'un hydrolien que... avec un punch, ça serait chiant. Hein. Ouais ça, ça dit... a lagué de ouf pour nous deux hein. ça ça de ça coup, il m'a quand même fait. tué. J'ai le Sam. Et il est où Au milieu, au milieu, milieu. Mais il m'a déboîté parce que ça il y a Wakulag et on était à la même. même arme, même stuff. Donc non, il il toi, tu m'as déboîté. Oh ah, non. Lui c'est là. Je sais que t'es là. Hein. Comment je t'ai pas touché C'est incroyable ça Confirme, c'est chiant. Oh putain. Je sais pas comment elle est passée mais elle est passée Mais non mais pourquoi il y a ça là Qui a mis ça là Eux. <rire> il a plus d'un <rire> J'avais peur <rire> <rire> Apparemment j'avais peur pour rien. Euh, apparemment... Euh... Moi j'avais pas du juste, là. En bas, juste en bas. Ah oh, je lag, sérieux. Oh, oh, ah dommage. Rien du tout. On te t'as rare Oh dommage j'essaie de me choper Oh là c'est chiant, c'est chiant. J'avais vu qu'il me scootait, mais vu qu'il y avait un zigzag sur le côté, avait... je pense qu'il me voyait pas. Ou très très peu. Oui mais je suis un peu près été, mais j'ai juste par ici, à faire un cloche. Pas ouais, c'est ça le truc, c'est que pour me shoot ça fallait faire une cloche. Ah il est déjà en place. Deux flèches étaient pas morts. Ouais, je t'ai un micro Waouh! Wow. Ouais, celle que je t'ai mise c'était vraiment pas volontaire. Là, là. Ouais, bah, Je te voyais pas, ça t'a touché, j'ai pas compris. Oh non, les lags c'est trop chiant par contre. Hein. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû, mais ouais, ça lag. Ah, Oula, ouais, mais c'est dur de jeu quoi. Ouais, y a des coups de lag réguliers. On se demande où il est, tiens. vous voulais jeune mais impossible en fait. Je sais que t'es pas mort. Hein. Oh non, t'aurais dû garder mon <rire> stuff, mais. Je t'ai mis flèche, mais y'a un... un de tes copains là qui m'a tué. Ah ouais, moi je t'ai mis lui, aussi. Ouais, ouais, vous m'avez tous les deux mis un coup, je crois. L'Hydro euh, il m'en rêche. Hein. D'accord. Je suis celle en vie. Je suis un beau monde. C'est dommage ça. Tu me mets le plâché, Marin. Mais non. Des flèches, horreur T'as des flèches maintenant Oui. <rire> tu m'as entendu J'ai essayé de parler tout doucement. Ah, t'as pas su jeter, je pense. T'es nul. Tango Charlie Ah <rire> Ah non c'est l'autre. Ah non le lag maintenant mais non mais ça c'est chiant par contre. Ouais du coup ça te fait arrêter en plein milieu. Bah ouais là j'étais en mode bah dommage quoi. Le truc c'est qu'on a point, tu sur le vraiment pas, assez c'est vraiment gros. Bah justement c'est pour ça que c'est bien parce que imagine pour le un infini avec un gros arc tu peux pas te faire tuer quoi. Ouais non tu... Ouais mais truc c'est sais que ouais. Oh mais c'est impossible là. Encore tu peux Tu tri putain t'es un peu en j'ai une T2. Ah, ouais, bah est ah ouais mmh. mais c'est cool. Ah, oui, mais j'ai perdu tous mes pouvoirs 2 à cause des blagues. Par ça. contre, il est où, Narva ça se trouve, il est dans notre base. Ouais, il est déjà chez nous, trop tard. Mais ça marche pas. Il a peut-être pas de pioche Mais si, j'ai une pioche, mais ça marche pas. Quoi donc Que s'essaye de casser Faut pas, pas tôt casser tôt. la baie de rock, hein non, mais je suis dans la fontaine. Voyons voir. il est chez nous. Ouais, mais normalement c'est. Ah, j'ai compris. Il faut creuser un de plus. Désolé. Ah un ouais, ouais, ouais, génie, gros. De... Il a posé un bloc de quartz de plus. Ça suffit. Ah, ouais, mais ça, je sais, La fontaine c'est des demi pas des blocs entiers. Qui est juste au-dessus. C'était un bloc trop haut du coup. Faut creuser jusqu'à la bedrock. Non, faut pas la bedrock. non non mais si il a, il a là au-dessus mais c'est la vrai, bedrock de. Bah, pas forcément pas. mais il faut être dans le bloc au-dessus de la bedrock. Et chez nous il faut creuser jusqu'à la bedrock parce que j'ai mis des demi-dalles sur les dalles qui étaient déjà là. Non, si tu, tu, veux, tu veux un stack de fer Je te donne un stack de fer si tu veux Un, un stack de fer, mince. Il ouais. y a des gens qui ont des moyens. Pas du Je trouvais un stack 0 mais j'avais pas de pas d'arc. Ah il ouais, est très très chaud là. Ouais, il se trouve un peu. Vas-y, Nora. je peux rien faire. Bien joué. Et c'est ouf, c'est à la gamme noire, par contre, c'est vraiment chiant ça. Hein. On a un coup de lac toutes les 2 secondes. Non, ah, t'es passé à Mais vous, j'ai pas du tout, j'ai les moi. Hein. Oh non, j'ai pas tiré. Non, t'es un peu où je suis à l'heure. Je le fais c'est bien. C'est lui une camionnette. Ça blague être vraiment par contre. Ah, d'accord. Alors aspect Elles ont un truc à Je pense qu'il est allé à la 3 sur 5, ouais. Non. C'est une T3. A Ah, seulement. Ah, oui, ok, je comprends. Je vais aller plus en pierre. Bah, il leur faut bien qu'ils soient bien staff chez nous, hein. Donc comment on gagnerait Ah, ouais, mais. Rien n'est cassé. Quoi Bah, t'as rien cassé de quand ils sont passés tout à l'heure. Bah, bon, on rentre ouais. dans le truc là, t'es me saoul Quoi ils sont en en fait. Ah, j'ai pas capté, j'ai pas vu. Ah, bah, désolé. Bon, bah, désolé. Il était en balade, tranquille. Je crois qu'ils étaient encore au 0 moi, enfin au centre. Au centre. Dark cueille des champignons. Ouais, j'aime bien que les champignons. Oh non, mais sur le Il est non. tombé. Alors ils sont passés, t'as rien cassé. Moi. Ah ouais, hey, moi le... Il allait me déboîter, ok, c'est vrai. <rire> T'étais pas full faire, toi, à... Ah Hein, sans vouloir. Euh... Ah, même sans, même sans... le football, j'ai la grande, donc j'ai gagné. Il me fait super mal, hein. Ah, hanche et il, chêne, arrive, il hein. a l'éclairant me tué. Ils arrivent, hein, ils arrivent, ça va. Ouais, ouais, gros, Heureusement que j'ai une bonne épée, hein, parce qu'ils sont pas mauvais à 2 au PVP 1.8. Ouais, c'est... Ça me semble logique. Ils arrivent. J'ai pas de vie oh, du tout. Oh putain, mais ça lag Ouais, mais je te tue, mais je tue, mais je tue, mais je tue, je tue aussi. Ouais, j'ai l'impression que, que Dark, temps, il, da... il lag plus que nous. Non, non, moi j'ai les mêmes oh, problèmes que GG. Dark. Quand il dit ça lag, je lag en même temps. Hein. D'accord. T'es où en vide Bah oui. pas dans le vide, parce que j'ai fait une terrible chute. ah Non, mais... il est aimé je sur un. C'est un, vieux un truc. Truc. Oh. Ça, je chaque fois que je bouge, ah Oh, le mec, je vois l'arc, là. Attends, on est, plus pa... on est à la parfaite distance pour jouer à l'arc là. Ah, Hop. mais non, mais là je voyais pas par exemple. T'as eu un coup de lag là. Hein. Ouais, bah je vais. t'ai vu, bu... il y en a je... un qui est passé, toi. D'accord, j'ai le Kai. J'entends. Pas où il est. Ah, salut le bon. vent. Alors là, par contre, je crois pas que moi, je te tue. T'avais pas mis, mis la flèche, tu m'aurais tué. Bah oui, mais je pense que tué, je t'ai mis 4 ou 5 coups. Ah ouais Bah ouais je sais pas, je t'ai combien J'ai pas mis moins, mais j'ai pas mis plus cher. C'est bon, le match est vas quoi. Ah, ah lag, Oh les deux là, oh mon dieu. Oh non, on va quand même pas jouer à l'épée quand même, calme-toi. Ah les Mais profite, regarde Je sais que tu triches mais quand même. Tu <rire> vises là Tu vises de coup, Tu vite sur le gars deux... Ils arrivent, hein, ils sont dessus hein. ben. Ça pour casser les droits Oh mais c'est pas possible Oh non mais.. J'ai encore euh... la gamme. Mais c'est où ça la gamme mort Ça me saoule vraiment ça C'est la dernière fois que je jouerai sur le Tunis, je pense. Ouais, parce qu'il oh y a vraiment des coups de lac très réglés. Aïe, aïe, aïe. T'as un P2, Narva, non. ou... Non. Non, d'accord. C'est juste une flèche pleinement important. chargée. Non, non, il m'a juste... Mais moi aussi, ma pression. Non, non, mais... mais... Je suis non, mais super mais là, mal à C'est okay, les... hein. vrai que j'étais plus un full faire, fair. j'ai oublié. Wow. Ah, bah c'est un p un Power Ah oui, d'accord. C'est vrai que tu m'as fait 7 coeurs. Aïe, c'était mon arc. Je regrette de l'avoir perdu, celui-ci. Pense-toi! Bon, non, mais je les Ah bah... de dans le pas de problème. Dans ah, j'ai la grand l'air! Ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Ça va quand c'est mon jump. Y'a du monde sur toi, Erreur. Ouais, j'ai été au point. Ah, hein. Il est bien meilleur que moi en 1.8. <rire> moi hein. ouais, je je te suivais parce que t'avais plus de vie. Ouais. C'est le problème, il aurait fallu que je le tape pour te tape de vie. Mais j'aime vraiment plus le serveur, hein. vraiment ça lag, c'est chiant. Ah, ah merde, j'avais pas, pas un KD. Cool. Non, non, pas d'étoile. <rire> Putain, mais pourquoi tu as pas d'étoile C'est dégoûtant. Ouais, ça, est ouais, perdu. ouais, non, on a perdu. de. Là, vous avez perdu. Tu peux casser les blocs en haut Non, mais ils sont tard, c'est trop loin. Ah, mais bah, il est là. Non, non, c'est pas trop tard. Non Putain oh. oh le bâtard Il a réussi Oh le Ah le toile, ouais. ouais, je t'ai tiré une flèche devant. Il a mis deux flèches, c'était un P2, bien. non Ouais, j'ai vais le faire. Ouais, bah il fait mal ton P2. hein. pas, t'as pas. Ah mon dieu Au Je tu peux en profiter pour aller casser euh, Ouais, oh bah coup. non, j'y vais, j'y vais. Tu, tu surveilles Il est passé. T'as un Arc Power 2 dedans, si What tu veux. What Tu me voyais là Euh, j'ai pré-shot. Ouais, parce que je te pas du tout, moi. Genre, je t'ai même pas vu une seule seconde. J'ai vu la, balle, la flèche partir et puis j'ai... Fait... Tu me dis si suis se ça? On n'est pas encore passé. Il y en a un euh, en, en bas au milieu voilà. C'est en muré vraiment Bien joué Il y avait un à Là ils auraient trucs qui peuvent venir. Ouais c'est possible Ah oh, non, la j'en suis je crois non. Mec. Salut <rire> Oh, come on Caren, ah, fire Ah Récupère mon épée en, bo en... <rire> pierre enchante Enfin, on passe, <rire> non Tu t'en fous j'ai eu un coup de lag Tu t'en fous, tu passes mourir bon, Moi, j'ai un dark en euh, furgy oh, là, qui m'a sauté dessus <rire> Putain, je t'ai tellement éclaté Je dégoûte dégouté Tu que c'était à la main Bah oui T'entends d'aller prendre une épée quoi. J'ai pris un flush très bien. J'ai de rien. Il y a pas de temps qu'il prend encore d'amage. Ouh, t'inquiète pas, j'ai pris des dommages. Si c'est à, à la question, y'a pas de problème les gars. Je les pris vos dommages. Dégage. T'es mort voir hein À leur base, à leur base. C'est vrai que tu Et vas drop tout le stuff. Je euh... que tu j'ai euh, ouais, juste... ah, un truc pas ouf, hein. j'avais pas vraiment de stuff hein. C'est tranquille un arc C'est quoi Moi je suis monté là Aïe ah, aïe a Il avait tout récupéré l'arc quand même Moi je suis trop récupéré quoi en fait Ouais mais c'est tout ce que j'avais un arc Il mmh. ah, y avait une bonne épée quand même Ah oui c'est vrai C'était mon épée ouais Il est possible que j'ai deux gars qui me vident en continu. Alors que je vais où Euh, chez eux. Ah, tu... ah bah. Bats, on se demande pourquoi. Hein tu défends deux secondes ah de la ouais, Non, j'ai pas le temps de poser un bloc. Ah, j'ai pas le temps de mettre le deuxième. Ok. Bon, on va mettre un. À... Ouais va jouer à l'arc en fait. Bon. Une game ah n'est jamais perdue, ok Si. La game est clairement perdue. T'as juste à prendre une potion d'invisibilité et finir. Il y a hey, il une potion d'invisibilité. Il n'a pas, mais c'est vrai. Ouais. ouais, ça c'est fou. Je suis accroupi tu vois quand même. Oh, ok, t'es au centre. Tu peux venir du coup C'est safe. Il y a un mec qui est chez nous peut-être. Ok, bon. Pendant que tu surveilles, je vais casser le truc. Oh, fais chier. C'est tombé là. Oh, J'avais encore... des coups de lag, mais Et dès que j'expose, j'ai un coup de lag. Ça, je pense que c'est tout le monde. Vous avez des coups de lag quand vous exposez ou pas J'ai des lag très souvent. Moi, je suis enceinte. Je sais pas quoi c'est dû, mais c'est casse-couille. Le truc c'est qu'il a un très bon arc. Oui, Touché! Ça, est sur moi, là. Yes! Waouh, ouais, punch euh, P2 ou P3. L'arc bon. il est où? Bah, j'étais en train de casser les blocs euh, de la base. Aïe <rire> aïe aïe aïe Il y a encore un Arc, c'est ça Euh. Power je 2, pense oui. qu'il a un Power 2, ouais. Ça suffit pour euh, faire euh, très mal. Fait mal mais Il est en. A... Ouais, je sais. Je vais récupérer le stuff. Ah oui. Bon, peut-être en fait, qu'il un ennemi. Un power 4, ça. Euh, non. Pas du tout, c'est un power 2. Ah, j'écris n'importe quoi. c'est un power 2. Tu hein. veux ça. Aïe. C'est même ton power 2 plus précisément. Ah, il est mort, merde, merde, t'es mort, j'ai pas vu. Mais non, il est pas mort, t'inquiète, c'est safe. Oh, le coup de lag. Ouais, j'ai le même en même temps. Waouh! Ah non! Il y a eu un autre coup de lag. Ouais. Non, je l'ai poussé en vide. Oui, mais j'ai eu, ah, euh, oui, eu un coup de lag à ce moment-là. Mais, mais bon, euh, j'étais en mauvaise posture. Je veux pas dire que je m'en serais sorti ah, sans. Okay. Ouais, bah. Ah merde, tu m'as pas vu. Si, je, je voilà. t'ai vu. Non. Y'a un mec en dessous de toi. Ouais, t'as ouais, pas vu. Ah, vas-y, vas-y. T'as pas vu. Il est au middle, c'est un truc. Là il est là par contre, là c'est la merde pour toi, il y chance. Il est passé, Arrour, tu le chopes Pas du tout, pas du tout, pas du tout, je suis, à... je suis à plus avancé que toi. Hein. Non, non, oh, non. Je cherche un arc. Bah, il y a un power 2 dans un coin. Non Tu bon, <rire> ne passerais pas Je lui casse tous les blocs. Je n'ai pu faire, il est passé. Tu veux bien refaire la def, Arrour Pendant ce temps-là je couvre. Ouais je te préfère ça. Allez, on peut gagner un endroit. C'est mental qu'on mais... combien qu Mais au moins y'a y a 9-2 tu vois. Fait... Y'en a en encore un dans la... C'est toi, Roar Je te dessus oui. Ouais, tu m'as fait peur. Non mais il y a moi aussi dans votre base. Je sais pas si vous me voyez. Vous t'es pas encore au bon endroit toi. Mmh. Ah il y a un flame là en face là Oui. Uh -huh, j'ai mis un neuf plus et demi la flèche. Et... et après une deuxième flèche je crois. Ou alors c'est le feu qui m'a tué. Ouais, il a plus de flame. Moi j'ai un flame maintenant. Je pense qu'il y a c'est un peu bizarre de, de rush oui, avec un train euh, Ils en ont utilisé beaucoup. Euh, fais gaffe, y'a un mec qui passe. En dessous. Oh. Aïe, j'étais boosté. Bah, cover le mid en vrai. Ouais, ouais c'est ce que je fais. Après... Ouais. Ouais. Waouh, comment tu l'as mis celle-ci Au-dessus de moi J'ai mis trois blocs. Ça c'est quoi Ça rush, ça rush, ça rush. De l'autre côté, j'ai mis le mid. Non. Ah, vrai, je... là. Ah, Il est potentiellement déjà chez nous, Ouais, ça pose. Moi, ah, c'est toi Tu sais qu'on a un truc à côté, hein Non, tu sais pas, vise-le. <rire> ah, t'as lag Ah oui, tu es sur moi. sur moi. Tu t'es fait sur moi. Bah moi, je t'ai vu laguer, je t'ai vu t'arrêter. Et il passe on a tous point. des codes très bonnes, hein, je pense. Je euh, Je un point, t'inquiète. Je me boot. Tu ne passeras pas. Waouh! Il est tout où? Tout droit dans la vide qui était devant moi. La Dark il est au milieu. D'accord. Rien de très inquiétant alors. Secondes, je... euh, surveille le milieu de deux secondes, normalement. Euh, ouais, là, je suis en train de surveiller le milieu. Ouais, bah parce que j'ai peur qu'il qu soit de... chez nous, Fais en fait. Il y a pas du tout de milieu. Comment il avait dit ça J'avais peur qu'il soit chez nous. Non, c'est vrai il est pas chez nous. <rire> Salut oh, il, y il tombe, au milieu, là. Est ça. Il y en a un qui est au milieu. J'arrive. J'ai raté. Mais... Mais pas il, pas il est possible. au middle ou il est a... quoi que ça? Oh non. T'as bon, fus... fait une fusion d'arc par hasard Dark C'est possible. Moi ouais, ça veut dire oui. Ça, Parce que j'ai l'impression qu'il y a punch sur l'arc quand même. En Town. plus de flame. T'es pas non. Et Non, ça. Oh non! Ils sont où les En haut, je crois. Ah oui, en oh, haut, oh, je pense. Oula, Ouf, Alors Ah, besoin d'aide! Ouais, je crois qu'il est pas bien en relance, si tu veux si tout savoir. Il est veux bien J'ai plus une et... flèche, donc j'ai plus de vie du tout, tu vois. Genre, plus du tout. Genre, grosse déch. T'as juste besoin ouais, que tu shoots. C'est euh... bon, je dis tiens, tu fais ce que tu veux, normalement si <rire> Ouais, bah j'arrive. Je fais juste des pioches parce que c'est chouette. Tu, tu, tu peux, peux faire une armée en face si tu veux y a plein de fer dans le coffre Non, je tombe dans le vide. Ah, euh, incroyable. C'est bon. Ah, c'est moins marrant quand c'est pas au gay l'arc. Ça c'est clair. Bien, J'en ai jamais eu un salle de bon moi. Alors là je peux pas te couvrir là, il y a un angle... Oh ah non mon est dans Il y a un mec en haut, fais ouais. garde devant toi, un mec devant toi aussi. Ouais, ouais, j'ai pas d'art. Ouais, je te couvre, Faut juste si tu couvres Ah j'arrive plus à toucher là, à cette distance. Suite. Il a une Hop. plume. Ouais mais... Non j'ai pas de plume du tout hein j'ai pris un one-shot, enfin, il me reste un cœur quoi C'est incroyable oh, C'est qu'un qu power 4 hein Ouais, mmh. ouais je comprends mais c'est qu'un power 4 Un hein. power 4 sur un full cuir vous <rire> <rire> oui, connaissez Gandalf Oh non c'est pas possible j'étais en sneak vous oui, connaissez Gandalf, Gandalf. Ou le, pas. le gris Ou le pas, Ah oui. Pas. Tu tiens le middle, erreur non, ouais, HL pas HL du tout. Il tire le middle, t'inquiète. Mais moi je Mais... Plus de coups ouais. Du coup, j'imagine que non. T'avais une épée en fer, non Non, pas du tout. Ouais, là, je vais te Il est au-dessus Non, non. Il arrive, fais gaffe. Y'en a un qui arrive. Fais chier. Tu l'as vu j'ai bien, une flèche, t'as une flèche Ouais, j'ai une flèche, tiens. là l'or. Là. Merci le sang. Ah ouais, euh, rentable. <rire> <rire> ah, si s'il a gâché qu'une flèche, ça va Ouais. Moi, je sens qu'en face, ça commence à avoir des problèmes de flèches, là. Parce que ça joue plus trop à l'arc. <rire> il y a plus d'arc, hein, surtout. Ah, c'est bien, plus Non, les arcs, tu peux les crafter, il y a plein de flèches. Il y a plein de fil. De... De... De... Il de dit ça. Il y, y a un là. bleu qui est au milieu de notre chemin. Non. Il y a un bleu qui est mort. Pas vraiment votre chemin, euh, chemin quoi. Mais là, si là. vraiment notre chemin quoi. La game devient longue là. Ouais. Mm. Vous avez qu'un seul. Bah droit. vous nous laissez pas gagner c'est pour ça. Je ne sais pas que vous pouvez utiliser une potion d'invisibilité Où non, ça C'est toi ce qui l'a prise. Elle était est au milieu, y'en a qu'une seule, elle est au milieu. Ah bon C'est toi ce que je l'ai utilisé, oui. Oh y'a quelqu'un sur toi Ouais ah. t'inquiète pas, il, il a remarqué le tableau Salope euh, pack plus 3. Je savais pas qu'il y avait des cours. Ah t'aurais pris des cours sinon Bah <rire> oui <rire> Ah il passe, attention il passe. Y'en a un qui passe. Bah one shot, ouais c'est abuser ton arc, oh non je suis trop il attention y'en a un qui arrive. Ouais je derrière toi, putz. Ok, moi je suis derrière lui. Tu vas réussir à défendre Oui. Non C'est pas Ah, sur les zones. Eh bon, ça va où t'étais, j'ai quand même lagué. Il y en a un qui arrive et l'eau. Ok. Ah, le arrive bon, En tout cas, je passe. Y'en y en a un qui passe, horreur. Oh merde, défends, je te laisse qu'il non Non, non, non défends-toi. Je suis en attaque, je suis chez eux, qu'est-ce que tu veux que je défende Ah bon Attends, attaque, t'as entendu quoi, chat ou quoi Ouais, mais je peux rien faire, tu one chat Ouais Je suis no stuff, j'avais pas d'arc Je <rire> suis ah, parti absolument no stuff donc. Euh... Allez, vas-y, normal hein Je qu une qu'une game n'est jamais perdue hein Plus que 7, hein <rire> <rire> Ça fait beaucoup quand même Oui Laisse défendre, bro, j'ai 100% de force de Vas-y sans les lags, je gagne forcément. Hein. jamais une tue. Hein. Ouais, un autre qui arrive. Avec le feu, ça one shot. C'est dur. Faut juste être bon et escuver les flèches ah il est passé merde. Bah ouais, mais je peux rien faire. Vous venez tous les deux c'est pas sympa. Tiens, en vrai ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est flèches elles one shot. Je peux pas venir me euh, fight les deux en fait. Attends, euh, Deux secondes là Il y a un stuff en haut, avec pas mal de trucs si t'as le temps de trier. J'arrive. Oh attends, euh, attends, moi je suis pas en train de surveiller là par contre. Ouais, t'inquiète. Ah Je crois qu'il y a un mec au dessus nous quoi. Oui. Dans les blocs. Oh. Die. Tu okay, ou pas il est proche, est de, dans des blocs, là. Je casse pas bloc, donc. Il ah, y a un mec. Ah ouais. non, non je sais pas. Je me demande s'il m'en veut. Je crois pas, normalement. Non, non, normalement non. Ah c'est dedans, là C'est ça <rire> Non, je crois. J'avais dû prendre une pioche vois Ah, je te veux, là je t'ai oui. vu par contre. Trois. C'est pas très dévoilé, des fois. Il est sous moi, là. J'entends les bugs se casser ici, donc, euh, je sais hein. c'est C'est horrible, je lag à toutes les demi secondes alors que j'ai rien ouvert sur mon PC, hein. Je vais te -té si tu veux. Ça fait une heure, ça heure la partie aller en cours, les gars. Une mm -hmm. heure Oh Il a pas de give up. Mmh. Le fait de ne pas savoir où est Hydrolien, ça ne marche pas trop. Ça va être très long, Hydro. Parce qu'on n'a pas de quoi les tuer ah. Parce que tu vas ah, gagner. Je... Tu peux rejoindre Narva. Hein. retrouver trouver le PNJ. Bon, en attendant, je te laisse avec Dark, comme il est tout seul. Ça va. Comment tu reviens Il faut aller au lobby, retrouver le PNJ sur la droite, le deuxième ou le troisième avec marqué Tower. Et après, il faut faire clic droit sur le PNJ, clic droit sur le mode de jeu, le premier. Ah bah, te voici. Hydro euh, la prochaine fois que tu passes à prendre une pièce je sais qu'on en a plus, mais il ouais, faut que tu en fasse Ouais. Non, il est tombé. Qu'est-ce qu'il Il est passé, non, il est passé. Il en a un cassé -il, il est au-dessus. Il est déjà à l'endroit. Oh non, vous avez survécu avec un demi-coeur. Ouais, j'ai arc Puissance 4 frappe un flamme C'est pas la merde mec t'inquiète on, on va se débrouiller On c'est Ça qu'on pas, faire, hein. qu tu, tu marques tes points et tranquille hein De la merde faut être... sinon faut faire Non on a même On a pas énormément de flèches Donc sinon faut faire un double kill Et garder le On oh, faut faire un double kill Mais le truc c'est faire un double kill ça veut dire tuer Narva deux fois parce que Dark on va jamais le tuer Faire un double kill, et garder l'XP et se faire un P2 sinon mmh. C'est la solution Je sais pas si ça suffira hein temps, est dans, le mur, ça est dans le mur mais ça va être compliqué quand même Moi j'ai déjà 4 ouais. level voilà. mais ça prend un peu de temps du coup alors ça passe Non non Ça va tout ça Ah ouais, ouais. Oh, GG <rire> Tu <rire> disais faudrait faire Thralilla t'étais dans le truc J'étais en dessous <rire> <rire> Mais es où, cru, Ouf. Vous en avez mis 3 quand un même J'ai en sautant et j'ai fait un chemin en... Oh ah, okay. le BG Ah ouais il est passé par derrière ouais. Vous que... m'avez pas vu ça a pris euh, une minute Et je passais par derrière Et vous qu'on vous, vous, vous tuez pas Vous vous y attendez pas Du coup c'est très rapidement passé J'étais un peu stressé quand même parce que si vous voyez j'étais derrière. T'avais pas une voix stressée ah pourtant euh... Je sais pas comment t'as fait J'avais pas que oh bah... aussi moi ça Oublié, bah en fait tu peux bah, t'as des tonnes de slime donc tu peux facilement euh, te rattraper. Et il y, de... y a des joueurs qui jouent que ça presque. Genre ils ont beaucoup cool de slime à chaque fois sur eux et avec des tonnes de blocs pour pouvoir se rattraper à tout moment. Vous voulez faire un autre mode de jeu Non je vais me bon, coucher moi. Ok ok.